Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo où je vous présente un produit que je viens de recevoir depuis le site gearbest Alors on commence par le déballage du produit qui m'était envoyé via le service Aramex. Une grosse boîte se cache à l'intérieur qui contient tout le produit. Et voilà la fameuse boîte de la marque WL Toys, une voiture off-road. Cette voiture est contrôlée par radio et est définitivement conçue pour s'attaquer à tous les terrains avec son émetteur entièrement fonctionnel et facile à utiliser, qui vous permet de diriger votre voiture vers l'avant et vers l'arrière, vers la gauche ou vers la droite de sorte que vous faites éblouir vos camarades avec vos compétences de conduite. Attention, petite précision, cette voiture doit être utilisée dès l'âge de 14 ans et plus. Des indications de précaution sont bien mises en place avec plusieurs langues car je vous assure que des risques de blessures existent. Alors on commence par découvrir le contenu à l'intérieur de cette boîte. Une petite boîte qui contient un adaptateur secteur. Un chargeur pour recharger une batterie de 7,4 volts et 1400 mAh. Avec un temps de recharge d'environ 2 heures maximum. un manuel d'utilisation avec une petite clé pour régler les amortisseurs et on fait sortir le principal produit de la boîte voici la fameuse voiture avec un poids de 650 grammes environ avec des dimensions de 18 sur 25 cm et d'une hauteur de 8,5 cm elle roule avec une vitesse de 70 km par heure comme vitesse maximale que je trouve très belle avec une très bonne qualité d'ailleurs des roues qui sont bien faites pour une bonne adhérence pour rouler sur tous les terrains elle est également équipée avec des ressorts de suspension pour que la voiture fonctionne plus souple et plus sûre. Également, il ne faut pas oublier le plus important, ce qui permet de contrôler la voiture, une télécommande sans fil avec deux modèles d'accélération ce qui permet de contrôler la voiture à plus de 100 mètres, avec un système de contrôle 2,4 GHz garantit la forte capacité anti-brouillage. Vous devez alimenter le transmetteur avec 4 piles de 1,5V non inclus dans le pack. Et voilà le contenu en entier de ce produit. Petite précision, la batterie est déjà à l'intérieur de la voiture. N'hésitez pas de vous référer au lien que j'ai mis dans la description. À présent je vous laisse avec le test de la voiture en plein air sur ce je vous dis à très bientôt pour ma prochaine vidéo de unboxing d'un smartphone n'hésitez pas de vous abonner si ce n'est déjà fait pour être averti et eh bien il ne me reste que de vous souhaiter une excellente journée portez vous bien